Tout mon famille PC mon fin et le mot la côte, les pieds marins, mais pourtant l'eau la terre au fin essayé. Ça n'a le land là. mon famille PC a fin et le mot la côte, les pieds marins, mena les pieds marins, et pourtant l'eau la terre a fin finir Écoutez les gars, tout est en majeur frère. Tu vois comme elle est la réunion. Aujourd'hui, nous voyons une vidéo tuto guitare sur Cassia, mon famille pêcheur. Donc avec trois notes les gars, avec trois notes de mon famille pêcheur. Donc c'est le la, ré et le mi tout en majeur. Voilà. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour les prochaines vidéos. Nous commence à prendre Donc les, les notes le la le la d'accord trois cordes là, 1 2 3 le la le mi d'accord 1 2 3 le mi et ensuite le dernier le dernier accord le ré toutes les en majeur 1 et 3 toutes les en majeur voilà ok la rythmique de la main droite bas haut, oh, bas haut, oh, bas. Bas, oh, bas, oh, bas. bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas pas ne faut tout de suite, bas bas bas bas bas bas haut, bas haut, bas bas bas bas bas bas bas haut, bas haut, bas bas Au ba, oh bas, au oh bas, au bas, au oh bas, au bas. Mon famille un beau fin de la côte. Mène à les pieds marins. Et pourtant, l'eau la terre au fin Ok Bas au oh bas, au oh bas. Au bas, au bas. Ah. On commence sur le la. Tout nos familles péché à le bon mon et le bolaco Monte sur le mi Mouen a les pieds marins, descendre Et pourtant, l'eau la terre, mon fine essayé Pour finir sur le La. Donc, une petite boucle. La, mi, ré. Donc, il donnerait ça. Mon famille pêche, mon fine le bon Moi, go. a les pieds marins, et pourtant, l'eau la terre, mon fine Attends, la quoi, qui est là Tijan, mon famille pêche, acte 2. <rire> Essaye suivre son moins. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le monde va me et le beau le bolaco. M'a les pieds marins, et pour ton la terre, Tout mon vine essayer Tout m'en femme péché, m'au finait le bolaco. M'a les pieds marins, et pour ton la terre, mon vine essayé. Dans le garot, dans le miro, dans les innocentiers, mon fils choisit un métier Dans le gareau, dans le miro, dans les innocents, mon fils choisit métier Et tant que nos pouvons aller, mon femme, mon enfant, fin l'élevé, guette pas de bateaux, la glisse et le dilou, perdu là-bas, dans l'océan, c'est là-bas même, les moins roses à la villa. un jour jou, promène, puis grave la côte les poliers, produits chimiques, tombe dans la mer, tout le monde fait marrer en danse Et la moins infinie, en voie disparition Tout le monde fait Excusez-moi ma partie trop loin On laisse à moi mais ça va moi Donc voilà la vidéo se termine Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu commente la vidéo si tu as des choses à dire Abonne-toi à ma chaîne active la petite cloche pour les prochaines vidéos de Tijan et puis n'oublie euh, pas bientôt le grand jeu concours des abonnés. Donc euh, abonne-toi à ma chaîne Facebook également et ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte à ou bien du